C'est parti, salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut Thomas qui est de retour. Comme d'habitude, avec ces petits encas du Sarlac, on poursuit notre présentation de la nouvelle vague et aujourd'hui, comme on s'était engagé la semaine dernière, on vous présente les Pikes. L'intégralité des cartes pike, c'est-à-dire qu'on va vous présenter les cartes des fantassins, les cartes capot, les cartes d'amélioration et euh, les cartes d'ordre qui sont associées. Euh, je fais juste un errata, on s'est trompé euh, la semaine dernière ou un petit peu avant sur cette carte-là que je ne trouvais pas euh, et qui n'est pas dans euh, le Starter Set. Hein. C'est une carte qui est dans le petit paquet d'amélioration et également euh, avec les, les Mandaloriens, je crois. Euh, hein, la carte à bout portant. Voilà, à la carte à bout portant. Donc euh, bon, voilà, on avait dit de la merde. Donc euh, si comme moi vous la cherchiez, et, et, et j'ai déclenché une vague de, de <rire> moi non plus je ne l'ai pas, c'est inadmissible, je m'excuse, euh, c'est normal si on ne l'avait pas. Thomas qui a tout reçu et qui a tout, tout ouvert d'un seul coup, voilà, pour lui c'était là-dedans, là -dedans, moi je n'ai pas pris encore le temps, en fait j'ai quasiment pas ouvert mes pikes parce que c'est tellement <rire> ouvrir pour remettre en carton que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui c'est beaucoup Thomas qui va parler, notamment pour les cartes d'ordre parce que bah, là c'est pareil, Moi, elles sont dans des cartons donc je ne les ai pas sous, sous la main, vous m'excuserez, euh, du coup je n'ai pas pu les prendre en photo et donc il y a certaines cartes qui seront en anglais. Mais euh, Thomas fera un plaisir de euh, nous les euh, traduire. Ça va bien, tout va bien Thomas, la forme oh, Je vais très bien, je vais très bien. D'ailleurs je te propose euh, de faire un brin de route avec moi. On va aller au restaurant ouais. sur les bords de mer et on va aller déguster des plateaux euh, de la mer avec ouais. des crustacés, ouais. des bivalves, ouais. des... On ne sait pas voilà. vraiment si c'est des crustacés ces bestioles-là. Je oh. propose qu'on commence avec euh, ben, les fantassins du syndicat Pike. Euh, voilà, vas-y, c'est toi qui la lis on a dit que c'était toi qui lisais ah bah, les cartes aujourd'hui je suis en vacances ok, bah écoute, euh, on va se mettre tranquillement sur la plage on va déguster ça, ouais. les fantassins du syndicat Park, déjà première euh, première, euh, euh, première information importante, en haut à gauche vous avez le symbole de son affiliation, donc ce n'est pas un rebelle ce n'est pas un impérial, ce n'est pas une faction existante, c'est une affiliation mmh. et donc qui est un mercenaire Donc mmh. et c'est simple, juste à droite euh, du logo d'affiliation, vous avez les factions dans lesquelles vous pouvez jouer cette unité-là. Hum. Donc en l'occurrence, les quatre factions existantes. Voilà, ouais. Ça, y a pas de question à se poser. Et puis, si, vous pouvez... et puis, si jamais, euh... et puis si jamais un doute demeure, on a fait une petite vidéo sur le collectif de l'ombre et ils sont aussi jouables en collectif de l'ombre. Voilà. Alors ça, attention, c'est pas marqué du coup. Pour le coup, est-ce qu'il aurait pas fallu rajouter cette fameuse main du collectif de l'ombre pour, euh... pour être vraiment plus précis Je... Je pense qu'on va avoir beaucoup de battle force qui vont arriver et euh... ça serait peut-être un peu long de tout mettre. On hum. est d'accord. Donc on a ici une, une unité de troupes donc qui forment les phalanges de nos armées. C'est une troupe de 4 soldats mmh. pour 40 points. Donc on est sur les mêmes tarifs que des soldats rebelles. Mmh. Un point de vie, un de morale. Euh, un de morale, attention, ça a tendance à fuir facilement. Défense en blanc, adrénaline en défense, vitesse 2. On est sur du classique de soldats euh, de base mmh. de troupes. Là où on va rentrer un peu dans les spécificités, c'est dans les mots-clés, et on a des mots-clés extrêmement défensifs. Avant, avant les mots-clés, mots on a quand même au niveau des armes de base, un, un bâton étourdissant avec deux dés blancs, hein, donc 2 dés blancs x4, donc ça fait un pool de 8 dés en tout, Oui. Hein, oui. Et, et un blaster long P13 qui est en noir à distance 1-3, ça va, c'est raisonnable, tout nu c'est raisonnable. Ouais, on, on est donc sur une troupe de 4 mecs à poil, euh, qui tirent à portée 4 en noir, mmh. sans adrénaline de touche. Mmh. Donc on est, on est sur quelque chose d'assez euh, basique, on va dire, pour ouais le moment ouais, en tout cas. c'est clair. Pour Allez, le moment, les mots attention pour le moment. Parce qu'il a un petit assaisonnement avec ces fruits de mer. Intuition du danger, on retrouve le mot-clé des Pathfinder, tu sais, c'est une de mes unités préférées dans le jeu. Mmh. Intuition du danger, ça marche au corps à corps comme à distance. Quand vous avez des pions de suppression, vous pouvez lancer des... un nombre de dés de défense supplémentaire, égal à votre valeur... De intuition du danger en fonction du nombre de points de suppression que vous avez. Vous avez intuition du danger 3, vous avez 3 pions de suppression, vous lancez 3 dés de défense en plus. Hmm. C'est quand même super défensif et c'est assez sympa. Et ça marche à distance et au corps à corps, comme je disais tout à l'heure. Donc là on, pou... à deux, hein. là, on est limité à 2. Là, on est limité à 2, en l'occurrence. En l'occurrence, on est limité à 2. On est limité à Et euh, l'autre pouvoir de ce mot-clé, c'est qu'à chaque moment du jeu, quand vous avez la possibilité de retirer des pions de suppression, vous pouvez faire le choix de les garder. Hmm. Phase finale, jet de railletement, etc. Donc, un premier pouvoir plutôt très défensif, ouais. qui est suivi par un deuxième pouvoir qui est très défensif lui aussi, manœuvre improbable. C'est tout simple, vous pouvez utiliser vos pions esquive pour esquiver les critiques. Mmh. Ce que normalement on n'a pas le droit de faire. Tout à fait. Mmh. Ensuite, on a instinct de survie. Instinct de survie, ça vous dit que vous ne pouvez pas utiliser le moral des commandants qui ne sont pas de votre affiliation. Mmh. Et là, attention, on revient sur le moral de 1 de cette mmh. unité. Mmh. Ça veut dire que euh, sur le papier, dès lors que vous avez deux pions de suppression, vous fuyez de la table. Mmh. Attention. Mmh. Attention à ces petites unités-là. D'ailleurs, enfin... du, du coup, ça, ça, ça, ça rend l'intuition du danger assez difficile à jouer, quoi. je trouve. Eh hein. oui. C'est vraiment est... du, ça, est... On est quand même sur des figues qui euh, ont une subtilité expert. Là, là, on est sur une unité qui est euh, très résistante. En tout cas, on vient le voir avec les deux premiers mots clés. Ouais. Et avec le quatrième mot-clé qui est autonome, autonome c'est pendant votre phase de commandement, euh, s'ils n'ont pas d'ordre, enfin si vous ne si donnez pas d'ordre pour la phase de commandement à une unité de fantassin de Pike, à la phase d'activation vous allez gagner un pion esquive. Hmm. Donc ça veut dire que vous, vous allez commencer le tour sans pion euh, d'ordre, hmm. vous allez gagner une esquive et si jamais on vous tire dessus, vous allez pouvoir utiliser cette esquive pour dodger une touche ou un critique. Ou un critique, Oui d'accord. Voilà. Ok, oui qui vous montre une carte qui est très orientée défensive. Et comme toutes les unités défensives, c'est des unités qui vont se faire euh, tirer dessus longtemps pour être euh, tuées. Mmh. Et c'est là où le moral, il faut faire gaffe, parce que vous allez accumuler les pions de suppression. Mmh. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez vite fuir de la table. Mmh. D'accord, donc on risque d'être suppressé avant d'être détruit, en fait. C'est ça l'histoire mmh. C'est ça. Ok. Un, une dernière euh, information, on a une barre d'amélioration avec 4 améliorations possibles. Mmh. Des soldats lourds, des soldats des euh, équipements et des grenades mmh, tout à fait, bon c'est classique c'est très classique on passe à la suite Allez. alors la carte qui suit c'est la capot euh, du syndicat Pike donc euh, le, le, le personnage supplémentaire pour, euh, pour euh, un coup euh, de 16 qu'est-ce que tu nous déjà, racontes déjà c'est le mot clé chef c'est à dire qu'il va venir remplacer votre chef d'unité mmh. donc on retire okay. la figurine du chef d'unité et on met celle-ci à la place on la met en plus on la met en plus d'accord. C'est une on... figurine supplémentaire. D'accord, donc on, on passe euh, sur un, un, une équipe à 5 à euh, troupes du coup Exactement. Okay. Exactement. Mmh. C'est le petit symbole que vous voyez ici sur vos cartes. Je ne sais pas si on le voit bien, mais bon. Ça, ça vous dit que c'est une figurine de plus dans votre dans votre unité. Mmh. Le premier pouvoir de cette carte là, c'est qu'il va venir augmenter votre courage de 1. Donc mmh. vous passez d'un courage de 1 à un courage de 2. Mmh. Ce qui fait que vous ne fuyez pas à 2 pions de suppression, mais à 4. Donc on, on se rend compte tout de suite de l'intérêt de cette carte-là. <rire> tu m'étonnes. Le, le deuxième intérêt de cette carte-là, c'est que vous gagnez autonome Adrénaline 1. Ce qui fait que quand vous ne recevez pas d'ordre, au début de votre phase d'activation, vous allez gagner <rire> un pion esquive de la carte, mais en plus un pion Adrénaline. <rire> Et ça, c'est une carte qui va venir booster votre capacité d'attaque. On rappelle, les, les pikes, ils n'ont pas Adrénaline en touche. Ouais, donc du coup, euh, rien qu'en rajoutant pour 16 points euh, ce perso, on tank... Méchamment en fait euh, son escouade de pike parce que euh, pour, pour le coup en augmentant le courage de 1, on va pouvoir venir jouer avec cette histoire de suppression qui est un petit peu dangereuse mais qui fait en fait tout le sel de, de, de, de cette escouade euh, de façon beaucoup plus relaxe. Et donc, euh, comme on est sur une carte extrêmement défensive, là on va devenir extrêmement oppressant euh, au niveau des troupes en face. Quoi. On, va voir, on va voir que c'est que le début, okay. ce n'est que le début, d'accord. Et donc euh, donc c'est une carte qui est très utile. Mmh. Ouais, je comprends mieux, ouais, effectivement. On a une deuxième amélioration possible. Donc ouais. ça va être soit le capot, soit le Fantassin. Tout à fait. Et donc on parle du Fantassin du Syndicat Pike, mmh. ça vient ajouter une figurine et vous gagnez cash visé 1. Mmh. C'est une carte que vous allez euh, c'est une figurine qui va porter un pion esquive, un pion visé pardon, et n'importe quand pendant la partie, pendant toute la partie, vous allez pouvoir euh, utiliser ce pion visé quand vous allez en avoir besoin mmh. ouais c'est sexy mais c'est juste un pion qui est en plus pendant toute la partie quoi, une fois qu'il est consommé, il est consommé voilà. on est d'accord, hein il ne se bon. régénère pas bon. pour 9 points on va quand même rajouter un point de vie à l'unité, mmh. on vient rajouter un dé en attaque euh, à distance ou au corps à corps mmh. et on vient rajouter la possibilité d'être un peu plus offensif et c'est pour 9 points 2 dé au corps à corps et un dé et un dé à distance mmh. c'est okay. pas, okay. pas dégueu ok, okay. Très bien. Ensuite, on passe au soldat avec le P13M. C'est mm, un mm, mm. joli. C'est un fusil, fusil qu'on a vu briller dans la série Boba Fett, hein, bah, il me ouais. semble. Oui, ouais, tout à fait. Qui a, fumé des, des, qui a fumé des pauvres Tusken à portée 4. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, il va continuer à fumer des choses sur le terrain de bataille, ce petit coquin, parce que mm. c'est une arme à portée 4 qui tire mm. un rouge de noir. Mm. C'est un pool de dés qui est très sympa, parce que le dés rouge, il va toucher euh, très régulièrement et les deux dés noirs. Et eh ben, c'est quand même 2 dés en plus, c'est l'équivalent de 2 pikes en plus. Mmh. Et en plus ça porte 4, pour 24 points c'est très abordable. Mmh. Et il a un mot-clé qui revient sur le devant de la scène, qui est le mot-clé impact. Bah C'est-à-dire oui. que, impact, après que vous ayez fait vos esquives, après que vous ayez fait vos couverts, vous allez pouvoir convertir une touche en critique, si l'unité sur laquelle vous tirez a le mot-clé armure. Des véhicules, mais ça marche aussi sur les B2 qui ont armure, ça marche aussi sur euh, K2SO qui a armure. Voilà. Par contre, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est après avoir fait les esquives. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas avant et on dit pas « ben j'ai un pacte 1, donc c'est un critique, donc t'es couvert, tatati, tatata ta, ta. ». On s'occupe d'abord de, des esquives et des couverts, et c'est que lorsque on a déterminé les esquives et les couverts et qu'on en a fini, que ce qui reste du pool, il y en a un qui se transforme en critique, on est bien d'accord Exactement. donc faites, exactement ça. faites bien attention à cette chronologie là parce que en tant que joueur débutant euh, vous pouvez, euh, vous, pouvez euh, vous tromper et partir du postulat qu'il euh, y a directement un critique ce n'est pas le cas okay. ça. après les couverts, après les esquives mm -hmm. alors ce, cette arme là est très sympa parce qu'on se rend compte qu'à portée 3 on va taper donc avec nos 4 dés noirs plus mm -hmm. 2 noirs et 1 rouge donc on est sur 7 dés mm -hmm. euh, du noir du rouge avec la possibilité on verra plus tard d'avoir des visées assez facilement mm -hmm. Euh, on se rend compte que ça défend bien, mais si jamais on se rapproche un peu, ça peut taper bien aussi, ces petits, euh, ces petits mollusques. <rire> T'en sais quelque chose. <rire> J'en sais quelque chose. Et les gens qui t'ont rencontré euh, au French War Game Day aussi. Il <rire> y, y a eu certaines angoisses qui ont été euh, ah ouais révélées après, euh, après les French War Game Day, oui. <rire> les cauchemars. Il a fait des cauchemars. Ok, le soldat avec donc le fameux électrofouet où, ouais. euh, ben, bah, tout le monde était, enfin, euh, tout le monde est unanime sur la figurine. Elle est, elle est très, très chouette. Ouais, euh, elle reprend les, les, les fouets à la, à la Warcry d'ailleurs. C'était vraiment, vraiment classe. Euh, là, bah, on est sur corps à corps, distance 1 avec 2 euh, avec dés rouges, Et puis, on va euh, gagner, euh, alors, on va rajouter effectivement euh, une figurine avec un électrofouet. Puis, on va gagner l'immobilisation 1 et, euh, et c'est suppressif. Ça. Alors euh, moi ce qui m'a surpris tout de suite sur cette carte là c'est que c'est 10 hein, c'est 10 points ce truc là. 10 points, c'est rien du tout. Ouais. Ouais. C'est 10 points. Donc si on l'ajoute dans une unité de pike qui tire déjà, enfin qui tape au corps à corps à 8 dés blancs, mm -hmm. éventuellement 10, et tu mets le, un mec en plus, que ce soit un capot ou un, un soldat, t'as as 10 dés blancs plus 2 dés rouges. Euh, bah, en contre-attaque, euh, si tu te fais charger par un Tonton, ton -ton, par un dubac ou par une grosse bébête... Euh, et bah, tu te prends cette attaque là en contre attaque mmh. euh, t'es pas, pas content hein. mmh. euh, on rappelle aussi qu'il a un des mots clés les plus forts hein, qui est suppressif ouais. euh, c'est à dire que si vous êtes au corps à corps avec une unité qui a un stand by vous tapez avec suppressif ça fait perdre le stand by mmh. le mmh. en attente mmh. Mmh. et immobilisation bah, bien sûr il faut réussir à blesser et si vous arrivez à blesser vous mettez un pion immobilisation le pion immobilisation va disparaître à la fin de la prochaine activation de l'unité à la ça. fin de la prochaine activation mmh. il va donc perdre une vitesse. Donc si ta vitesse 2, tu passes à vitesse 1, et si ta vitesse 1, tu passes à immobile. Ouais, n'oubliez pas, effectivement, c'est pas à la fin du tour qu'on retire les mobilisations, mais c'est à la fin de la prochaine activation en fait de cette de cette de l'unité qui est visée. Donc c'est le genre de, de de petite merde qui vous suit en fait d'une activation à l'autre. Et si vous jouez bien la chose dans la temporalité, vous allez attaquer une troupe qui a déjà joué. Comme ça, vous l'immobilisez, vous l'immobilisez pour la, tout le tour qui suit en fait, et c'est est vraiment, est, est vraiment ça qui est pénible, donc il y a une vraie chronologie à, à jouer avec, avec cette carte. Complètement, c euh, c euh, ça fait partie des, des choses un peu touchy à maîtriser, mais mmh, une fois mmh. qu'on les maîtrise, on vient mettre en difficulté son adversaire de façon extrêmement importante, ouais, ouais. et donc je, je parlais du corps à corps, mais ça marche aussi à distance 1, ouais. et en fin de partie, on sait à quel point c'est important d'être mobile pour foncer sur les objectifs, et se prendre un pion immobilisation, mmh, mmh. c'est catastrophique, c'est catastrophique en fin de partie. Ouais, non, puis la distance 1, elle est grande, hein. est, on s'en rend souvent compte, euh, je, comme tu dis, en fin de partie, euh, le, le, la, la réglette de 1, euh, ça permet d'aller euh, quand même taper euh, vraiment loin, et d'aller contester euh, les points d'objectif, effectivement, ouais, ouais je suis d'accord. Ok, on poursuit Eh oui, parce qu'ils portent des valises, là des petits, euh, petits mollusques. Ouais, donc euh, « prepared euh, Supplies », qui en français s'appelle ?« Matériel préparé ». Ouais, tout simplement. pour okay. 5 points, j'ai ma petite valise, et dedans hum. je porte une esquive. Un dodge. Ouais. voilà bon, C'est vrai que pour 5, ça vaut pas cher. Mais bon, c'est juste un dodge, quoi. C'est juste un dodge, mais bon, euh, ça fait plaisir. Surtout des unités très défensives. Hum. Euh, quand tu as besoin de tenir et parce que le, le jeu Star Wars Legion est en phase. Il y a une partie dans le jeu où il faut tenir, il y a une partie dans le jeu où il faut taper. Mmh. Et le moment dans le jeu, en général, c'est un ou deux tours, avoir une esquive en plus, Et bah, ça peut te sauver la mise. Ouais, je ne okay. vais pas dire que c'est vital, mais mmh. par contre, c'est sur ce type d'unité-là, au même titre que sur les unités de soldats-troupes rebelles, c'est des unités, c'est des améliorations qui sont très intéressantes. Donc, euh, après cette amélioration-là, elle va être rattachée euh, à, euh, à une escouade. Enfin, à une, à une, à une, à une... il n'y a que cette escouade-là qui peut aller chercher euh, le token euh, dans, euh, sur la carte, hein, on est bien d'accord. Complètement. Est-ce qu est que chez les Pikes, on se partage un petit peu les pions Est-ce qu'il y a possibilité ah, de... Ah, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Étonnant. <rire> Quelle belle chronologie, cette présentation, <rire> mon Dieu. Oh, c'est préparé, attention <rire> Ok, allez, on enchaîne le capot. Donc le capot euh, du syndicat du Pike. Donc là on est sur la carte hein, euh, du capot euh, qui euh, peut se jouer donc, tout seul, sans être forcément euh, rattaché à, à une escouade. Bah vas-y, 45 points. 45 points, donc on est sur, euh, on est sur le tarif moyen en fait, des, mmh. des commandants euh, mmh. entre guillemets euh, de soutien. Que ce soit pour, bah pour les 4 factions qui existent aujourd'hui, hein, donc tu es entre 40 et 50 points. Mmh. Là, c'est 45 points, donc c'est pas mal. On est sur un profil classique qui a 4 points de vie, morale 2. Et. Ah C'est un commandant mmh. Et c'est un pike. Donc c'est-à-dire que lui, il va pouvoir donner son moral aux pikes qui sont autour. Mmh, D'accord. Mmh. Donc attention, euh, 4 points de vie, défense en blanc, bien qu'il ait adrénaline en défense, ça reste assez fragile. Mmh. Donc il faut qu'il soit pas très loin de vos pikes. Est-ce que, est... est que j'ai le droit d'avoir un, une carte comme ça avec un capot euh, en tant que commandant et rajouter un capot dans mon escouade Ouais, en fait ce sont deux pouvoirs qui sont différents. Le capot dans ton escouade va augmenter ton moral de 1, mm -hmm. donc tu vas avoir une troupe qui va passer d'un moral 1 à un moral 2. Mm -hmm. Ou vous avez la possibilité, je dis ou mais c'est ou et et, ou ou et, vous avez la possibilité de mettre en plus un commandant de votre armée, euh, Capo Pie, qui va lui venir donner son moral. Au soldat Pike, au mmh. fantasme Pike. Mmh. Mmh. D'accord, ok. Il a, un profil, il a un profil pas dégueulasse non plus. Hein. Ouais. Bon, au corps à corps, il ne pas très fort. Hein. C'est même pas un crabe, là, c'est plutôt hein. mmh. euh, Bon, bref, Limas, il, il tape avec un des noir Et au corps à corps, il tire à portée 3 avec 3 des noirs, quand même. C'est pas, pas très sympa. C'est le fameux voilà. Pike que tu cachais constamment sur les tables au French for Game Day, c'est ça Exactement. Voilà, pour ceux qui nous regardaient et qui l'ont vécu. C'est le bigorneau qui est caché derrière <rire> les bâtiments en général, <rire> côté ombre. D'accord, on est d'accord. <rire> ok, au niveau des mots-clés, on a euh, « aide », on a « intuition du danger 2 » et on a « autonome esquive 1 ouais. ». On va présenter « aide », ça me paraît important. « c'est un nouveau mot-clé. Ouais, ouais c'est le nouveau mot-clé. On voit c'est « aide » et uniquement sur les « pike ». Il y a le petit symbole « pike » juste après « aide mm ». -hmm. Quand vous euh, recevez un pion vert, qu'il soit un pion visé, un pion visé esquive ou un pion adrénaline, vous pouvez choisir une unité Pike à portée 1 et en ligne de vue, prendre un pion suppression et envoyer ce pion de votre carte vers l'unité de Pike à mmh, portée 1. Mmh, mmh. Tu me parlais de partage de pions bah Oui, bien sûr. Ici, oui. on a un exemple. Et effectivement, ça combat extrêmement fort avec le mot-clé qui est en bas, qui est autonome. Si vous n'avez pas d'ordre, comme les Pikes, à la place de gagner votre pion esquive, vous allez pouvoir l'envoyer sur vos unités de Pike. Mmh, mmh, mmh. D'accord, ok. Donc, si... Et puis bon il a intuition du danger okay. C'est un pike mmh, mmh, mmh. Je reviens pas sur ce mot clé mmh. Et donc si on commence à réfléchir combo ouais. J'ai un pike qui va commencer Avec son pion esquive ouais. J'ai mon capot qui est derrière qui est planqué mmh. Il va gagner un pion esquive Il va aider le, le pike mmh. Donc le pike va commencer avec deux pions esquive Et ouais. Donc on commence avec quelque chose D'un peu plus tanky ouais, carrément, ouais. Ouais. Autre sujet euh, Qui est assez intéressant avec cette carte C'est que Ed, ça marche avec le mot clé autonome, mais ça marche avec tous les pions que vous allez recevoir dans le tour. Mmh. Donc si jamais vous faites l'action esquive pendant votre tour, le pion esquive, il va aller de votre carte vers l'unité de pike. Mmh. Si vous faites un pion vidé, si vous faites l'action vidé, votre pion vidé, il va aller sur les pikes. Mmh. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les pikes ils ont une source euh, de pions vidé qui est à disposition. D'accord. Ah ouais. Donc, euh, donc le cap au pike, euh, s'il a ces deux actions il peut donner 3 pions par tour. Mmh. Un pion euh, parce qu'il n'a pas d'ordre, et deux pions avec sa visée et son esquive. D'accord. Et c'est par capot. Ah oui Et c'est par capot. Donc ça veut dire que si on est un petit malin et qu'on joue collectif de l'ombre, et qu'en 800 points, on sait qu'on peut mettre 4 commandants, huh. je peux mettre 4 capots, et donc générer 12 pions par tour. Wow. <rire> je peux générer 8 pions esquive et 4 pions visés. Ça se joue comme ça Ça se joue pas mal comme ça. D'accord. Voilà. Je comprends mieux les achats de boîtes compulsives qu'il y a eu à la sortie du, du jeu. <rire> Donc c'est une façon, alors c'est vraiment du partage là, c'est du partage ciblé, parce que, attention, il faut être à portée 1 et en ligne de vue. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, la portée 1, ça va, ça se maintient si tout, le monde, si tout le monde reste en ordre. Après les lignes de vue, il va falloir, il va falloir y penser et pas trop partir pas trop partir en, en, en guérilla et bien faire gaffe à ce que ces, ça. ces petits capots-là se cachent, mais en même temps conservent les lignes de vue nécessaires pour la distribution. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des pions sur un sur une figue et de ne pas pouvoir les distribuer. Quoi. on est Exactement. Hmm. Exactement. D'accord. L'autre chose, c'est que on va avoir un, un souci de morale à gérer sur, sur cette unité-là. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois qu'il donne un pion, il va ouais. gagner un pion, un pion de suppression. Ouais. Et je crois que ça nous amène à la carte suivante. Eh ben écoute, on, on y va. Elle s'appelle euh, Lead by Example. L'exemple, voilà, Et on va gagner. Donnent... Mm. Voilà, c'est une, une carte qui vous donne inspiration 2 pour 8 points. Mm. Inspiration 2, c'est euh... pendant votre phase euh, de, de ralliement. ralliement à la fin, mm. vous allez pouvoir retirer deux pions de suppression sur des unités à portée 1/2. Sachant qu'un capo pike qui a ça peut l'utiliser sur les autres capo pike ou sur les pikes parce Et... qu'on sait que les pike vont se prendre beaucoup de suppression, on sait que les capos vont se prendre beaucoup de suppression, donc ça vaut toujours le coup d'avoir cette petite carte là planquée. Un moment d'accord donc en fait comme c'est une inspiration je peux pas la faire sur moi-même par contre toi ce, que tu, toi, -même. toi ce que tu préconises c'est euh, de la mettre sur différents euh, capots pour que les capots entre eux euh, s'entrecroisent et se retirent leur, euh, leur suppression hum, d'accord ok et le inspiration 2 je peux retirer deux suppressions sur une unité ou une suppression sur deux unités hum, d'accord ok hum, ok Tiens, attends je regarde quelque chose ah oui oui d'accord oui, oui on, a bien le, on a bien le slot oui ok ok vérifier ouais. qu'on on a bien le slot sur le capot, ok. Ça c'est une des améliorations qui est très intéressante, pas forcément en grande quantité, une seule en général est suffisante, peut-être deux, mais une seule, moi je la joue avec une seule, euh, parce que je joue quatre capots moi, hein. mmh, mmh, mmh. trois ou quatre capots. Mmh. Euh, une, seule est, une seule est nécessaire je pense, deux c'est peut-être un peu gras, mais il y a une autre amélioration qui est très forte avec le capot, c'est l'amélioration vigilance qu'on connaît depuis très longtemps, ouais. et qui permet de conserver des pions... Esquive d'un tour sur l'autre. Ouais, ça, ça va être ouais parce que justement, si tu, si tu n'arrives pas à trouver tes lignes de vue pour distribuer, il y a rien de plus frustrant que d'avoir capitalisé euh, des pions verts euh, pour euh, pour le tour d'après et de les perdre. Donc effectivement, pouvoir conserver comme ça, comme on le faisait avec euh, euh, ces Padmé hein, qui avait euh, qui avait cette capacité là ouais, et ouais, Leia ouais. aussi, me semble euh, de mémoire, elle gardait 2-3 et, et Anakin et Anakin, Anakin. et Anakin. Mmh. Euh, ouais, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment. Euh... Appréciable, on est d'accord mmh, Ok Et, et donc, euh, et donc euh, si je refais un peu mes calculs mmh. Imagine cette pauvre unité de pike Qui finit son tour avec un pion esquive J'ai mmh. mon capot, mettons deux unités de pike Soyons gourmands J'ai deux unités de pike qui finissent le tour avec une esquive Avec mmh. vigilance, je vais la garder au début du tour suivant Donc je vais commencer avec une esquive J'ai pas d'ordre, donc je vais gagner une esquive J'ai mon capot qui va gagner une esquive Et qui va le donner, donc je monte à trois Et on n'a pas encore parlé des cartes de commandement Ouais ça fait beaucoup okay. hein, au début du tour, hein, effectivement. On commence avec 3. Donc, ça veut dire que en général, si je suis à portée 4, je vais me prendre que des critiques parce que c'est des petits poules de dés il n'y a que les critiques qui passent. Ouais. Donc, tu t'en fous. Tu vas dodger les critiques qui vont t'arriver dessus. Ouais. Tant que tu restes à portée 4, tu, tu, en fait, tu vas jamais recevoir assez de touches pour pouvoir te tuer un mec. Hmm, hmm. Ah, eh, ça et ça, c'est si j'ai un capot. Ouais. Si j'en ai les deux, ça marche. Si j'en ai les trois, ça marche aussi. Ouais, on est d'accord. Euh, Est-ce que cette carte euh, Lead by Example est une bonne carte pour les rebelles également Je pense qu'on peut faire euh, des totems de dissipation de pions de suppression qui, ont, qui sont sympas. Sur Leia qui a déjà Inspire 2, ça fait Inspire 4, ça commence à devenir plutôt sympa. Mmh, ouais. parce Mais parce aussi on est... sur les, les soldats, euh, les, soldats euh, les, les capitaines, oh, je ne sais plus comment ils s'appellent. Parce qu'on est bien d'accord que ça s'additionne, hein. c'est-à-dire que Léa, ah oui, elle a déjà 2, si elle prend cette carte-là en plus, elle va passer à 4, hein. on est bien ok. Hein. Ok, d'accord, très bien. Donc, Milan, okay. mmh. donner l'exemple, c'est très bon, et il y en a un troisième qui est bien aussi, c'est ordre improvisé, parce que vous avez vu, là, on a parlé des pikes, on a parlé des capots, euh, c'est des unités qui ne vont jamais recevoir d'ordre. Mmh, mmh, mmh. et, euh, et, euh, et cette carte-là va, va vous dire, si vous piochez un ordre qui ne vous va pas, vous pouvez en piocher un deuxième et le prendre éventuellement. Elle est bien cette carte-là. Donc C'est de... une carte aussi qui est essentielle dans une armée euh, avec un gros corps de pike. Euh, ça va vous permettre de mieux gérer votre pioche. Mmh, mmh. Ouais, c'est sympa, ouais. c'est clair. Et pour moi, la, la, la difficulté de monter une liste basée sur les pikes, ça va être alterné sur ces trois cartes-là de commandement, sur vos différents capots. Mmh, D'accord. Ok. On passe aux pipes, aux cartes d'ordre avec ploy d'agression et euh, discrétion ouais. euh, alors je m'excuse hein, je ne les, les ai pas en français euh, mais euh, si vous regardez la vidéo il y a des chances que vous les ayez sous les yeux et c'est le cas également euh, de Thomas tu ouais. nous parles de la pépin eh ben, la, la, un pépin c'est un stratagème c'est mmh. un stratagème qui, dort des, qui donne d'ordre à aucune unité Ouais. Oh, c'est curieux ça Ouais. Est-ce que ça, combattrait pas un peu avec ce qu'on est en train de se dire bah si, parce qu'on ne veut surtout pas <rire> en recevoir des ordres. Ah, je veux pas d'ordre J'en veux pas, non, non, non, donnez pas. <rire> c'est vrai que et ça, bah, c'est une... une nouveauté. On n'a jamais vu ah, avec... une carte d'ordre qui ne donnait pas d'ordre, et, oui. était... et que c'était intéressant de ne pas avoir d'ordre, Donc, on, on, on est vraiment dans l'esprit le, dans euh, Pykes. Euh, Alors, on présente cette carte-là euh, dans... Euh dans le cadre de, du pike, mais mmh. ça marche aussi bien sur les mandos, ça marche sur maul, ça marche sur toutes les unités mercenaires. Mmh. En fait, la limite, elle est inscrite de la première ligne. Vous devez nommer une unité de mercenaires. Rappel, au début de votre phase de commandement, vous devez choisir une unité, et c'est cette unité-là qui va donner des ordres. Mmh. Et cette carte-là vous impose que l'unité qui donne les ordres soit un mercenaire. D'accord. Et en l'occurrence, les cartes de commandement, elles peuvent être données que par des commandants. Et celle-ci donne une exception. Vous pouvez nominer une unité d'agents. Ouais. Donc en l'occurrence, cette carte-là peut être utilisée par un mole collectif de l'ombre ouais. qui n'est pas commandant, ouais. mais ça peut être aussi sur un Cat Bane, par exemple, mm. qui est agent, ça peut être sur un Bosque, ça mm. peut être sur un Boba Fett. Mm. Ça, c'est très important de le garder en tête, parce que c'est une carte qui est, ma foi, très sympathique. Oui, vous allez choisir un pion d'ordre, celui que vous voulez, et vous allez le placer face cachée sur cette carte. Au moment où vous devez piocher. Euh, un ordre, vous pouvez piocher celui-là à la place. Mmh. Donc, vous allez bénéficier du mot-clé indépendant de votre unité mmh. et donc gagner les pions qui vont avec. Je pense, par exemple, à un, un Catbane qui va gagner deux pions esquive. Il va pouvoir gagner ces deux pions esquives. Euh, mais je pense aussi à un capot, par exemple, qui va, qui va générer son pion esquive grâce à indépendant. Et vous allez quand même pouvoir l'activer quand vous voulez. C'est ouais, ça, est est ouais, ça qui est fort. C'est comme si on lui avait donné, parce qu'on maîtrise le moment où le pioche. Oui. Mais comme on ne lui a pas donné parce qu'il est masqué sur cette carte, ça lui permet d'exploiter tous ces mots-clés qui, qui, qui, qui lui sont offerts Exactement. par le fait qu'il n'a pas eu d'ordre, en fait. Et ça, c'est génial. Et donc, vous allez vous retrouver, en fait, avec des listes où vous ne donnez jamais d'ordre. Ah ouais. En l'occurrence, cette carte-là est très bien parce que ça reste un, un ordre 1. Donc, si vous voulez avoir la priorité sans donner d'ordre, et eh ben c'est possible, les amis. <rire> et écoute, voilà pour, pour cette 1 mmh, pépin. Mm, mmh. Ok, on passe sur agression à Un truc un peu plus agressif, ouais. ouais. Alors là, par contre, on va donner or des ordres à deux unités. Mmh. De la même façon, c'est une carte de mercenaire, donc vous devez nominer un mercenaire. Alors attention, ici, ce sera forcément un commandant mercenaire. Mmh. Et celle-là, elle te dit, eh ben en fait, on te dit de, de donner deux ordres, mais si tu veux, tu peux ne pas les donner, et pour chaque ordre que tu ne donnes pas, tu vas gagner une visée. <rire> okay. Ça fait beaucoup, là, hein donc, mettons que je choisisse de ne pas donner d'ordre ouais. et je vais avoir deux visées que je peux donner sur des unités différentes à portée de 3 du commandant qui va utiliser cette carte de commandement. Oh, okay. Donc, quand je te dis qu'il y a des possibilités d'avoir des pions visés en plus, mm, mm, mm, eh ben il y en a. Mm, mm. ouais, c'est là que la carte qui permet de garder ses pions, euh, ses pions verts au, au tour suivant est vraiment, euh, est vraiment obligatoire. Quoi. On est Pour les esquives, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et les visées, de toute façon, on va les consommer parce qu'on va faire un coup. Ouh. Alors, c'est bien parce que... Parce qu'en en fait, on, on voit que les pikes, je parle des pikes pour, dans cette vidéo, mais on parlera aussi des Black blacksun euh, sur la prochaine vidéo, mais mmh. les pikes euh, qui vont souvent avoir des pions de suppression vont souvent avoir qu'une seule action. Ouais. Et c'est chiant de tirer avec des dés noirs sans avoir de relance. Et bien vous avez cette carte-là. Mmh. D'accord. On relance deux, hein. on est d'accord. Hein. On, on relance deux. Mmh. Alors si on est gourmand, on peut, vu qu'on a accès à l'amélioration euh, d'équipement sur les pikes, on peut mettre une lunette de visée pour gagner précis 1 et relancer mmh. 3D. Mmh. Ça, c'est si on est vraiment gourmand. Ouais, d'accord. <rire> S'il y, y a de la place dans la liste, on peut se on peut le permettre. C'est intéressant. D'accord, ok. Discrétion eh ben, C'est le pendant de la 2, sauf que ce coup-ci, ça donne 3 ordres. Mmh. Et à la place de, de distribuer des visées, on va gagner des esquives. Mmh. Donc j'ai 3 mmh. ordres. Si je veux, je ne peux euh, en donner que tout ou partie. Mmh. Et sur les ordres que je ne donne pas, je vais gagner des pions esquives. Mmh. Mmh. Voilà. donc là j'ai une source de génération de jusqu'à 3 pions esquives supplémentaires. Je donne un exemple, j'ai donner... euh, 3 ordres à donner, je ne veux en donner qu'un seul sur les 3. Je vais donner un ordre sur une unité que je souhaite. Et donc je n'ai pas donné 2 ordres, donc je vais gagner 2 pions esquives à donner à des unités, à porter 3 du commandant qui, donne... qui utilise la carte de commandement. Moi je reviens sur quelque chose que tu as dit qui est très important, c'est le tout au parti. Hein. Tout au parti. On, on peut soit... Ne pas donner d'ordre du tout et donc euh, tout transformer en pion, euh, en pion soit euh, utiliser un ordre, utiliser deux ordres sur les trois qu'on doit distribuer. Donc, ça c'est très très très important à, à bien prendre en compte. C'est la flexibilité de ces deux cartes-là qui sont vachement intéressantes. Oui, c'est les deux. Ouais, ouais, ouais. et discrétion, elles mmh. fonctionnent de la même façon. Mmh. Et discrétion, je reviens encore sur mes pikes. Et ben là, je, tu te rappelles, on était à trois dodge ouais, et là on passe à 4 On passe à quatre. Ouais. Passe à quatre. Ouais. quatre dodge plus un couvert lourd, et ben ça te bloque six touches sur un tour sur ouais. un gros shoot et euh, bon, j'ai fait une partie en début de semaine avec un copain, il, il m'a utilisé euh, Anakin en lancé de sabre avec un fire support de, de phase 1 mm -hmm. donc je me suis bouffé beaucoup de dés des perfos 3 et mm -hmm. je me suis pris un mort, ouais. parce que j'ai tout dodgé et, euh, et avec le couvert euh, voilà ça donc, donc, être, donc ah, ça vous permet sur, sur le tour où vous jouez ça, ça va être le tour où vous avez besoin de tenir vos lignes, ouais, ouais. et les lignes seront Tenu. Ah carrément. <rire> Ça doit être assez déstabilisant quand même. Hein, quand tu, quand tu, tu, tu fais le all-in en attaque et que tu te retrouves à, à, à avoir qu'un seul mort, il a dû avoir un peu de peine. Mais <rire> surtout que c'est quelque chose que tu es obligé de construire. Euh, tu es, es obligé de mettre à provision des visées pour pouvoir ouais, ouais, ouais, ces tirs-là. Ouais, ouais, Mais toi, avant, tu as eu le temps de jouer tes capots, tu as eu le temps de générer des dodges en plus. Mm, mm, mm. Voilà. Donc, les pikes, si vous avez besoin de tenir une ligne, ils seront là pour la tenir. D'accord, ok. Ok. Bon, tu nous as plus ou moins expliqué comment on joue les pikes, là, hein, je pense que, oui. que c'est clair. Euh, donc, euh, on dodge comme des malades, euh, on s'équipe de cartes qui permettent de euh, conserver ces dodges d'un tour à un autre. Grâce aux cartes d'ordre, on va avoir euh, également de la visée, euh, partage euh, de tokens par l'intermédiaire des capots, éventuellement des listes avec plusieurs capots euh, à l'intérieur. Euh, on est vraiment sur du tanky euh, qui avance en pensant à conserver ses lignes de vue, ça me paraît, ça me paraît impérieux. Euh, maintenant, euh, la question c'est euh, euh, quel style de jeu pour ces Pikes, quel style de scénario, euh, euh, dans quoi ils sont plus à l'aise et dans quoi tu les estimes un petit peu euh, plus en danger les pikes ça va être une super unité euh, pour prendre un objectif et le tenir. Mm -hmm. J'ai une caisse, et eh ben pour tuer la paille qui aura la caisse, ça va être très chiant. Mm -hmm. Pour tuer la paille qui est en train de réparer un vaporateur, ça va être très chiant. Pour tenir un, un otage, euh, si on n'a pas de gros moyens de corps à corps, ça va être très chiant. Mm -hmm. Et alors attention, les pikes, c'est aussi fort en contre-attaque au corps à corps. Hein. Mm -hmm. Attention, hein. mm -hmm. On rappelle les poules de dés, euh, mm -hmm. si on en a 5, c'est 10 dés blancs. Mm -hmm. Plus les visées, plus les machins. Euh, tous, les, tous les scénarios où j'ai besoin de tenir un objectif, euh, ça va être très fort. Les scénarios où j'ai besoin de disposer une gunline pour bloquer, ça va être très fort. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et voilà. C'est une grosse gunline très solide, très, très solide. Du coup, la question que je pose systématiquement, comment je, je, je bats euh, Thomas qui aligne des pikes comme ça En fait, il y a trois façons de battre une ligne pike. Euh, je lâche tout aujourd'hui. <rire> Première chose, euh, la clé de vous... Elle est chiante Spike. cette émission, hein, parce qu'on dit aux gens comment jouer, puis après on dit on dit aux autres comment les battre. Oh ben, tu sais que c'est pas mon genre de garder mes secrets. On est d'accord. <rire> tuer les capots. Priorité ouais, numéro ouais. une. tuer les capots, tuer les capots, tuer les capots. Ça fait 2 euh, à 3 dodge en moins par, euh, par tour. Et puis le moral Le moral en moins. Hum. Et il n'y a plus de commandant. Ouais. De manière générale, c'est chiant de plus avoir de commandant. Mmh, mmh. Le capot, première solution. Si vous arrivez à avoir un capot, vous devez le focus, vous devez le tuer. Mmh. Surtout que le capot, en général, il n'aura pas de pure esquive, mmh. parce qu'il l'aura donné. Mmh, mmh. Il aura danger sense 1-2 peut-être, mais bon, ça se tue. Mmh. C'est du déblanc. Hein. Mmh. La deuxième façon de tuer des pikes, c'est, et eh, alors attention, haute vélocité. Haute vélocité, c'est un mot-clé qui fait que les unités unité défenseurs ne pourra pas utiliser de pure esquive. Mmh. Donc si vous avez des snipers, ouais. si vous avez un AAT, mmh. euh, allez-y. Mmh. Là, vous, avez les, vous allez laver du pike. Ça, ça deviendra comme du soldat rebelle, ça va sauter, ça va... Ça va, ça, va ça va être le retour des triple strikes chez les impériaux, alors, du coup. Et chez les rebelles, ouais. Je, mmh. pense, je pense que ça va revenir très fort. Mmh. Après, je t'avoue qu'il y a un petit côté jouissif à voir des snipers tirer sur des pikes, parce que ça coûte vraiment pas cher. Ouais, on est d'accord, ouais. Et t'as un peu l'impression de perdre ton temps, mais vous n'allez pas avoir le choix. C'est là où il va falloir taper. Hum. Mmh. Et la troisième façon de tuer les pikes, c'est le moral, bien sûr, parce que les pikes ouais. vont se prendre beaucoup de tirs, ouais, ouais. et euh, vous allez perdre en mobilité, vous allez être sur une phalange qui va être extrêmement, extrêmement euh, euh, filée et donc vous allez pouvoir bloquer très rapidement l'unité adverse, elle pourra plus se déplacer. Mmh. Ouais, en même temps, c'est des quarts, ces espèces de saloperies, ils ne sont pas fiables. <rire> voilà, exactement. <rire> ok, très bien. Et eh bien, écoute, le mot de la fin pour, euh, pour ces, euh, ces pikes, toi, que tu joues depuis, euh, depuis leur sortie euh, à la fois sur TTS, mais également euh, en tournoi, euh, euh, au French War Game, euh, tu, tu les as rejoués encore après ou, euh... ah Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. ouais, bon, ouais. Bon, toi, tu es, ah es, es, es tombé totalement amoureux de cette, de cette faction, hein, qu'on qu se le dise. J'ai découvert que j'aimais bien les fruits de mer, que j'adorais les fruits de mer, j'adore ça. Euh, ça marche avec. Euh... Alors, je joue en, en syndicat. Hein. Ouais. Euh, je ne les ai pas joués encore dans d'autres factions, mais je trouve ça incroyable. Vraiment incroyable communauté. Euh, Est-ce que c'est pété euh, c'est fort, mais par contre, ça demande beaucoup de doigté pour être joué, parce qu'il faut savoir mettre un tempo mmh. entre comment je donne mes ordres, à quel moment, parce mmh. qu'à hein, des moments, vous allez devoir mettre des ordres, mmh. hein, vous n'aurez pas le choix. Mmh. Vous allez devoir gérer euh, toutes les problématiques liées à la suppression, à, à l'ordre dans lequel vous allez donner euh, euh, les esquives. Mmh. Enfin bref, c'est fort quand, quand c'est bien amené mais ça peut être très faible aussi si jamais on n'arrive pas à gérer ce tempo. Et ce tempo est fait dès la création de liste d'armée. Hmm. Donc il y, y, y a vraiment une, y a vraiment une, une gamme euh, à, à déployer euh, pendant, pendant tout le jeu. Et euh, n'hésitez pas à travailler votre gamme à la maison faites des petites parties à la maison euh, tout seul, en, en, en vous versus vous, euh, pour travailler vos gammes, travailler vos réflexes de jeu, pour ne pas oublier, euh, lorsque vous donnez un token, ensuite de le transmettre et toutes ces choses-là, parce qu'il faut que ça devienne intuitif. Un petit peu comme dans les arts ça. martiaux, quand vous répétez un, un geste plusieurs fois, c'est comme, comme ça que ça rentre. Quoi. Hmm. Et puis vous avez plein de nouvelles cartes de commandement, hein. hmm. vous avez plein de nouvelles cartes de commandement, donc il faut apprendre un peu les subtilités, les portées, les machins... Le bulot, à quel moment je sors sa tête pour donner euh, un pion esquive. Mmh, mmh. C'est ce tempo-là qui est dur et qu'il va falloir apprendre. Donc, ce n'est pas une, une, pas une armée de débutants, je pense pas. On est d'accord. Ouais. Elle, te, elle te permet un peu de per permissivité. permissivité, parce que tu vas quand même générer du dodge relativement facilement. Mmh. Mais par contre, la subtilité finale pour performer, elle est plus dure à avoir. Dernière question... Euh à quel moment est-ce que c'est judicieux euh, d'intégrer en fait, les Pikes à euh, une faction existante comme les rebelles, comme euh, les impériaux, la CSI et la République, puisque ils sont intégrables dans ces, euh, dans ces quatre corps, euh, en quoi, euh, lorsqu'ils sont du coup désœuvrés, puisqu'on on va en ajouter qu'un qu qu tout petit nombre, et toute cette histoire de synergie avec les capots euh, va, euh, va, euh, va, va, va, va tomber à l'eau, quel est l'intérêt en fait, d'aller rajouter Est-ce que pour l'instant, il y a une maturité euh, assez suffisante pour que ça ait de l'intérêt de rajouter ces factions-là dans les factions existantes Je vais te répondre par faction. Chez les clones, pour moi ça a de l'intérêt d'en avoir une. Mm -hmm. Pourquoi Parce que ça te donne une activation pas chère à 40 points. Mm -hmm. Parce que c'est une, ac une activation qui va servir pendant toute la partie. Mm -hmm. Parce qu'elle va venir récupérer un objectif et se planquer avec. Mm -hmm. Une ou deux, pour moi c'est important. Dans des listes qui sont construites autour et en fonction de, euh, de la fameuse vidéo sur le T0 qu'on a fait. Mais mm -hmm. Dès lors que vous allez avoir des objectifs sur lesquels il faut rester ou se balader avec les Pike, ça va être vraiment très très bon. Donc pour les et puis pour les... la République, ça va vous permet de monter un peu en nombre d'activation, donc c'est plutôt sympa. Ok. Côté CSi, j'ai un peu plus de mal à l'avoir, voir aujourd'hui. Ok. Parce qu'en fait, les droïdes B1 qui sont les troupes sont tellement ouais. forts et en polyvalents. Sur... En surnombre d'activations d'activation en plus, ouais. Mmh. ouais. Je, je verrai pas forcément du Pike là-dedans, mmh. du Soleil Noir peut-être, euh, du. Enfin, non, du, du Pike, euh, je pense pas. Mmh. D Côté Rebelle... Euh, ça fait un peu doublon avec le soldat, mmh. mais là où c'est pénible, c'est que c'est un soldat rebelle en plus fort, mmh. en plus résistant. Donc, euh, donc euh, ouais, on va être tenté, je pense. On va être tenté d'en mettre, et puis ça permet de faire des gunlines aussi, euh, mixer des gunlines euh, soldats rebelles avec des LT-20A et, et Pike avec, euh, avec le fameux euh, P13 Ouais. Mmh, mmh. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Mmh. Je l'ai pas encore testé, je sais pas. Il faudra demander à David, qui est l'expert euh, rebelle, ce qu'il en et pense. Pas, on que... n'hésitera pas à lui demander. Moi, je, je. Un peu plus mitigé sur les rebelles, pourquoi pas Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Mmh. Et côté Empire, bah, c'est un peu comme les clones, ça, ça va te permettre d'avoir des unités très tankies qui vont venir te garder des objectifs à pas cher. Donc je pense que ça peut avoir un rôle aussi. Mmh. D'accord, ok. Peut-être moins sur une gunline, peut-être plus sur de l'objectif. Mmh. D'accord, ok, super. Est-ce que tu es d'accord pour partager ta petite liste d'armées pour nos tipeurs Alors, j'ai euh, une petite liste d'armées qui est très sympa que je vous conseille, qui va vous demander d'acheter beaucoup de boîtes de pike. On la listera, euh... tu me la listeras, je la mettrai en forme et on la publiera sur le Tipeee. Ouais. Comme en ça, fait, euh... il faut quand même, il faut quand même voilà, donner un petit avantage à nos tipeurs. Et pas tout dire okay, ici. Si tu veux. Hein. Le seul truc que je vais vous dire, c'est que vous, vous allez jouer 10 unités de pike et un A5. Ah, ouais. mmh, sexy. Très sexy. Parce que, parce que, parce parce que qu'un A5 qui file des visées et qui soigne les pikes, c'est pas ah. très sympa. Ah, et puis qui en <rire> plus sert, sert, sert de muret de protection, euh, ça peut vraiment être intéressant. Effectivement. Voilà. Ok, et eh ben merci beaucoup euh, Thomas pour cette euh, présentation. On est dans les temps, désolé, c'est un tout petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis je pense que là, vous savez presque tout euh, sur les Pikes. Euh, la prochaine vidéo, on fait quoi ben, on fait le Soleil Noir, hein, Je pense. Ouais. Hein Très bien. Comme ça, on aura, on aura vu, euh, on aura vu déjà une bonne partie, euh, une bonne partie euh, euh, des nouvelles sorties. Et puis ensuite, on enchaînera euh, sur un grand final avec euh, avec les Mandaloriens. Euh, comme ça, ça permet de, de, de progresser dans la complexité de cette, de cette nouvelle proposition. Et puis normalement, ça devrait nous mener sur la sortie des prochains, des prochains Battle Force, où on s'est rendu compte qu'il y avait des cartes intéressantes. Et bien entendu, on en reparlera cet été, pendant que vous êtes au bord de la plage à vous faire bronzer. Très bien. Eh bien écoute, merci Thomas pour cette expertise qui est toujours reconnue. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sous la vidéo, on y répondra. À liker, c'est utile. Et puis à partager à tous les gens qui ne nous connaissent pas déjà. Mais il y en a de moins en moins et c'est une bonne chose. A très bientôt. Tau.